Salut à tous, 4 matchs, 4 victoires, 12 points, mathématiquement, c'est un sans faute pour nos parisiens en Ligue 1, analyse traditionnelle du match d'hier, Reims-PSG, victoire, enfin sans prendre de but, mais encore des imperfections au niveau du jeu, on va analyser tout ça, let's go Match mitigé en vérité, on va pas se mentir, au niveau du jeu, au vu de l'effectif de qualité qu'on possède, malheureusement, on sait pas régaler on retient un PG très brouillon dans le premier quart d'heure. Comme souvent, la machine met du temps à mettre en marche. Un quart d'heure pour voir un PG lancer. Après 10 minutes de jeu, de perte de balle, de mauvaise relance, de la stérilité et de la maîtrise du ballon de Reims, Paris a lancé la machine. 16ème minute de jeu, but de Mbappé de la tête. Centre encore sublime d'Orchel Di Maria, qui montre encore sa qualité de créateur, d'altruisme et d'abattage. Malgré ses 33 ans, il montre encore qu'il est indispensable dans cette équipe. Attention à voir sur la durée, physiquement, enchaîner tous les matchs titulaires, ça reste à voir au vu de son âge. Ce que j'ai vu d'intéressant quand même chez le Paris Saint-Germain, c'est la qualité de pressing. Elle m'a dit maria, et parfois nos milieux ont réalisé un pressing après la part de balle. Un pressing intensif. J'ai vu de l'implication dans cette première période pas terrible, ça reste à prendre en compte quand même. Par contre, Neymar n'a pas été du tout à la hauteur, malgré le fait qu'il est un peu proposé dans le jeu, dans ses déplacements, il n'a rien fait du match. Techniquement, c'est stérile. Dans la contribution du pressing et dans les tâches défensives, il n'était pas là. Beaucoup de déchets dans les passes, on le sent lourd. Franchement, c'est son premier match, mais je ne vais pas le lâcher au fil de la saison. Il revient pas du tout à et se permet de se montrer dans sa story insta de boire du vin. Alors qu'on sait, l'alcool diminue les performances sportives, la récupération musculaire et osseuse. Bref, c'est catastrophique. Bon, un match beaucoup plus positif de sa part, Kylian Mbappé, doublé, prise de responsabilité, rage de vaincre, percussion, il a fait un super match, en tant que numéro 9, qui n'est pas son poste initial, mais poste où il a les qualités pour être un 9 parfait, il a été très participatif au pressing, joueur encore très impliqué, malgré les rumeurs autour de lui, merci Kylian. Pendant qu'on est du côté des tops, évoquons Achraf Hakimi qui était pas passé hier soir, super passe décisive adressée pour le second but de Kylian Mbappé, on l'a moins vu que d'habitude en termes d'impact offensif, car Di Maria était présent pour ça sur le flanc droit, mais défensivement, il montre ses qualités, quasiment intraitable défensivement, il a toujours intercepté des ballons, très discipliné dans ses rôles on sent que Hakimi est vital dans le jeu parisien Comme Mbappé, Di Maria et Marquinhos On sent défensivement son retour a fait du bien Intervention défensive, clean, leader Sans plus, match correct de la part du Brésilien Marquinhos pour finir en termes de top, Idris Sakei qui était le seul au milieu qui a tenu son rang. Pas mal d'activités au milieu, des récupérations, il commence à être indispensable. Comme je le disais dans mes précédentes vidéos, il doit être titulaire. Son agressivité, son volume de jeu, sa qualité défensif, de relance et sa qualité à frapper loin montrent qu'il est utile dans le jeu. Contrairement malheureusement à Viginal Doom qui a été encore hyper moyen hier soir. Peu de présence dans le jeu, peu d'initiative dans le jeu, franchement son temps d'adaptation commence à être long. On connaît les qualités indéniables du joueur, laissons-lui du temps, mais son crédit ne sera pas illimité peut-être qu'un Leandro Paredes pourrait le faire un peu réagir. Paredes en 8, ça a toujours été bon dans l'impact, dans la distribution, dans l'abattage. Pochettino doit faire des choix forts et a commencé à instaurer une concurrence entre les joueurs pour élever leur niveau. Aussi, un autre joueur que j'ai vu à la ramasse hier soir, Abu Diallo, qui a été perdu défensivement, ses mauvais placements, son manque de confiance, il n'était pas au niveau techniquement, aucun apport offensif et défensif, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se naturaliser à ce poste, ça reste un central de formation, de métier, comme je l'ai dit, lors du débrief face à 3, il doit jouer central. je le vois plus à ce poste, qui correspond plus à ses qualités défensives intéressantes. J'ai trouvé un manque de sérénité de la part de 5 ça peut arriver, mais j'ai l'impression que la confiance, ça ne l'aide pas vraiment. Mentalement, est-il perturbé Je ne sais pas, mais dans ses relances, je ne l'ai pas trouvé vif pour relancer. Inquiétant dans ses prises d'initiative, il faudra qu'il se remette vite dans le bain. En tout cas, j'ai confiance en lui, il a largement le droit à des moins bons matchs. Bon, le match a été un peu ennuyant dans l'ensemble, on a cité à une équipe de Reims avec un bloc compact organisé dans le jeu. Il y a beaucoup de fautes, d'énormes pertes de temps par l'arbitrage, bref, un match où l'équipe qui montre peu d'ambition. C'est rare cette saison en Ligue 1, mais Reims avait bousculé Paris à l'entame de match, n'oublions pas ça. Concernant Mauricio Pochettino, rien à dire de spécial, ses changements sont bons, il sort les deux joueurs les plus mauvais en termes de joueurs de champ, à savoir Neymar et Georgino Wijnaldum, et fait entrer Lionel Messi, qui m'a failli faire pleurer. Quelle entrée émouvante de sa part, c'était génial, bref, quelques touchés de balles, sans plus, on a senti une envie de complicité avec Kylian Mbappé à suivre. Voilà, c'était une mise en jambe pour notre section Ballon d'Or, et la découverte de ses nouvelles terres, la Ligue 1 et la France. Par contre, il faut arrêter avec Julian Draxner, j'ai l'impression qu'il a perdu une certaine envie de jouer au football, on sait qu'intrinsèquement c'est un joueur exceptionnel, mais son manque d'impact en dit long. je ferai peut-être une analyse sur lui dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse en tout cas, perso, je ne sens pas encore la patte Mauricio Pochettino. Je ne connais pas son identité de jeu, ses envies, ses ambitions dans le jeu. Chez Touren à Chelsea, chez Klopp à Liverpool, chez Negosman au Bayern, ou encore chez Guardiola à City, on sent, on voit des signes distinctifs. Là-bas, ça attaque intense, ça maîtrise le ballon, on connaît les réelles intentions. Chez notre coach, pas encore. J'espère que ça viendra. En tout cas, j'espère plus d'attractivité au PSG. Avec cet effectif, ça doit être plus ambitieux offensivement et tactiquement. Allez Paris, ciao ciao